Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 14 juin pour la semaine du lundi 14 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant toute cette semaine Il y a une évolution planétaire, je vous en parlerai, et puis il y a surtout des liens tout à fait particulier avec Mercure, que je vous garde pour le dessert à la fin de la vidéo. Globalement, ça donne quoi Le soleil, principe de force, de vitalité, d'assurance, de confiance en soi, d'énergie tout simplement, démarre la semaine à 23 degrés des Gémeaux. Lorsqu'il est à 23 degrés des Gémeaux, il est en Gémeaux, hein, il est dans le troisième des camps, il donne la pêche à qui Qui va avoir cet apport, cette énergie cette Amélioration de la confiance en soi, cette force vitale un peu améliorée. Attention, il y en a cinq, il y a cinq gagnants, hein, ceux qui sont concernés directement parce qu'ils reçoivent chez eux sont mes Gémeaux, bon anniversaire troisième décan. Et puis dans le même, dans la même logique, également mes autres signes d'air, c'est-à-dire c'est un peu toujours les mêmes, mais on est dans la période où le Soleil transite un signe d'air, donc il favorise les signes d'air, c'est comme ça, ça, dure un mois à chaque fois. Hein, la semaine prochaine, il passe en Cancer, on en reparlera pour les signes d'eau, chacun son tour. Mais en attendant, qui gagne, qui a cette pêche, cette énergie, cette vitalité? Cette assurance plus marquée, ce sens du contact accentué, cette fluidité relationnelle euh, tout à fait délicieuse qui permet de créer des liens. On est dans des phases où la vie reprend enfin un peu. Hein, voilà. Donc c'est à vous de jouer. Donc qui sont les gagnants au niveau vitalité, assurance, confiance en vous C'est vous êtes. Mes Gémeaux, bien sûr. Sachez-vous que ça se passe. Mes Balance, mes Versos, mais également mes Béliers. Et puis le dernier, c'est qui Mes Lions. <rire> vous êtes les cinq gagnants cette semaine. Voilà au niveau de la force, de l'énergie, de la vitalité, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel En ce moment, il y a une subtilité, le soleil est très proche d'une planète qui s'appelle Mercure. Hein, Mercure est plus rapide que nous, tourne autour du Soleil et plus proche du Soleil. Donc en ce moment, vu de la Terre, la proximité entre les deux est plus, plus fine, plus réduite, tout simplement. Donc la conjonction s'opère, l'influence est plus marquée. Donc tout ce qui pousse Mercure à la communication est accentuée. Hein, soleil et Mercure en gémeaux, Mercure est chez lui dans le signe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il prend toute sa dimension naturelle. Le, les échanges sont plus faciles, l'aptitude à créer du lien, la, la fluidité orale, la richesse de l'échange, le naturel qui s'exprime. Tout ça, c'est extrêmement positif. Et puis, c'est tombe bien. On est dans des périodes où il faut créer des liens. Et puis, c'est très bien, ça. Donc, les mêmes, les mêmes sont gagnants. C'est ça où je voulais en venir. Donc, qui sont les gagnants pour communiquer, communiquer, même s'il est rétrograde, c'est pas bien grave. Il est toujours influent, rassurez-vous. Donc, très bon la communication, les mêmes, hein Bon, encore une fois, euh, mes gémeaux, bonne communication. Mes balances, soyez dans les fluidités relationnelles. Mes versos, dans la créativité communicative, dans l'amitié aussi, ça vous va bien. Et puis également mes lions, là, en ce moment, on clarifie des choses. N'ayez pas peur d'entrer de dans le détail, Mélion, hein, parce que vous avez en général une excellente vision globale, une très bonne vision d'ensemble, mais gardons à l'esprit que certains ont des fonctionnements intellectuels qui sont différents, hein, on n'est pas tous synchronisés sur le même rythme, et que Mélion, parfois, c'est pas mal de rentrer dans le détail pour expliquer le pourquoi du comment, ce qu'on a en tête, vous qui avez cette vision d'ensemble, elle n'est pas systématique. Voilà, je vous dis. Et puis, mes Béliers aussi, vous êtes convaincants, mes Béliers. Vous avez de l'énergie, euh, formidablement productive, pour avoir des idées qui fusent, pour être, pour être convaincant. Voilà, c'était le mot, tout simplement. Hein. Vous manquez pas d'arguments. C'est là où je voulais en venir. La période est belle pour vous cinq, mais c'est pas tout. Il y a en parallèle Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, euh, je vous ai fait un truc dédié là, le, le, les amours de l'été, où j'ai suivi le cycle de Vénus pendant, pendant tout l'été, jusqu'en octobre, je crois. Il est sur le, dans la chaîne quelque part. Vénus veut du bien à qui en ce moment Si Vénus est en cancer en plein milieu du signe, Vénus va me protéger mes cancers en vous apportant douceur et charme et délicatesse, savoir-vivre, rondeur, tout ce qui fonctionne bien. Et ça se répercute donc chez mes cancers en premier lieu parce que c'est vous qui recevez à domicile toujours plus puissant et puis également pour mes poissons et mes scorpions mes scorpions un peu de souplesse toujours bienvenue, mes poissons le charme Vénus est super heureux chez vous naturellement donc il n'y a pas besoin de forcer hein. soyez tout simplement vous même, on vous adore comme ça une protection de Vénus en plus ben, tout passe mieux tout simplement hein, pas plus compliqué que ça et puis si vénus est en cancer elle veut aussi du bien à mes taureaux hein. attention à la gourmandise mes taureaux hein, mais en tout cas beaucoup beaucoup de charme chez vous en ce moment et puis également à mes vierges qui euh, avaient cette, euh, cette disposition tout à fait heureuse à communiquer avec facilité et si on communique non seulement avec facilité mais qu'on glisse le petit arrondi pour que les formules soient plus heureuses et du coup on rentre mieux dans l'oreille de l'autre sans espérité vous avez tout bon, voilà, c'est une façon d'aborder les choses et les relations avec à la fois de la précision et de la souplesse, en ce moment même vierge, c'est pas mal pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a une nouveauté <rire> Il y a une nouveauté planétaire cette semaine, cette nouveauté c'est Mars. Mars qui euh, a quitté le cancer pour rentrer en Lion. Je vous ai fait tout un laïus sur Mars en Lyon, euh, il y a, je puis, euh, la semaine précédente ou celle d'avant. Euh, Mars c'est l'énergie, Mars c'est la volonté, il amorce la semaine à 2 degrés du Lion. il apporte une pêche, une énergie à qui Mars, vraiment, moi je suis un peu polarisé sur Mars. Quand je regarde une carte du ciel, je regarde tout de suite où est Mars. Ça me permet d'anticiper si le profil en question individuel hein, est plutôt moteur dans la vie ou s'il a besoin de sollicitations extérieures pour faire émerger son énergie. Donc, Mars, c'est très très important dans un thème. Vraiment, c'est le ressort actif, l'énergie vitale, la volonté. Mars en lion, puissant. Il a une obligation de résultat. Il apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. À qui à mes signes de feu, du coup, voilà, hein, s'il est en lion, il me protège mes lions, il vous donne la pêche sur tout le premier des camps, il euh, apporte aussi une belle, belle, belle énergie à mes béliers, et une belle énergie à mes sagittaires, voilà, vous trois, vous êtes les gâtés avec Mars, là, qui va vous protéger pendant, ouf, plusieurs semaines, hein, c'est le moment de retrousser les manches, encore une fois, j'adore cette expression, vous le savez, elle devient rituelle et récurrente, mais, mais c'est votre tour, voilà, excellent, et puis si Mars est en lion, il protège aussi mes gémeaux, hein. mes gémeaux, vous êtes encore gâtés, une de plus dans votre escarcelle de planètes positives et il protège aussi mes balances, toujours 60 degrés, en amont, en aval, vous cinq Remuez-vous, c'est le bon moment d'agir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Jupiter. Jupiter, pff, la chance, en poisson. Il est euh, hyper heureux chez lui. On sait qu'il va y rester jusqu'à fin juillet. Et puis ensuite, il va retourner en verso. marche rétrograde. Et puis au 30 décembre 2021, je vous ferai des vidéos pour le, durant l'été pour ça, euh, il retournera en poisson pendant plusieurs mois. Bon. Il est très beau, Moi, je l'adore en poisson, il a cette douceur, cette gentillesse, cette délicatesse, cette générosité, cet altruisme. C'est ça la notion de Jupiter en poisson qu'il faut retenir. Euh, cette ouverture sur le monde extérieur, cet optimisme euh, chevillé au corps qui, qui va si bien à ce signe quand il est sur la bonne dynamique. Et puis donc il apporte toujours facteur chance. Pour qui Chance Jupiter. Jupiter, mes poissons, mes cancers... Mes scorpions, mes capricornes, un petit coup de Jupiter, ça vous fait du bien, c'est vrai que le ciel en ce moment, il n'est pas extrêmement tonifiant pour vous, mes capricornes, heureusement qu'il y a Jupiter, hein. tout ce qui est l'égalisation, carré, la loi, l'ordre, ben c'est harmonieux en ce moment, on clôture un tas de choses qui traînaient, c'est pas mal, et puis également mes taureaux. En ce moment, Jupiter on veut du bien, ça facilite, mais encore une. je veux pas en rajouter sur le côté gourmandise des taureaux, mais, mais mes taureaux, avec d'un côté la protection de Vénus en sextile et le, la protection de Jupiter de l'autre côté, c'est bon pour les sous, théoriquement, ça permet de clarifier les choses, mais ça accentue les plaisirs de la vie, le côté épicurien, euh, voilà, hein, vous êtes prévenu, je vous ai dit. Mis en garde là-dessus. Enfin, il y a Saturne, Saturne qui est rétrograde en verso, Saturne, la rigueur, la vision à long terme. Saturne forme cette semaine une petite configuration complexe, il est en carré quasi parfait avec Uranus qui lui-même est en taureau. Le carré Saturne-Uranus, ça peut donner des chocs, des choses un peu sèches, de l'inattendu. Les quatre qui vont devoir faire un tout petit peu attention à rien brusquer dans la vie, Attention, c'est ceux qui sont dans l'axe de ce carré qui se réalise à 13 degrés du Verseau et à 13 degrés du Taureau pour Uranus. 13 degrés du Verseau pour Saturne, 13 degrés du Taureau pour Uranus. Ce sont deux planètes sèches pour l'une, un peu secs pour l'autre aussi. Euh, ce donc faites un tout petit peu attention pour qui euh, on va y venir. Oh, bon, bémol, hein, je fais pas des romans, vous me connaissez. Hein. Euh, donc, euh, attention, deuxième décan Taureau, deuxième décan Lion, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Verseau, vous quatre, Levez le pied, n'allez pas jusqu'au taquet des rapports de force, des conflits, etc. Attendez que le climat se, se soulage un petit peu, tout passera mieux d'ici une semaine ou deux, mais levez le pied. Hein. Pas de friction, pas de tension, pas de rapport de force, évitons les obstacles. Tout bête, on va pas en faire un roman. Après, j'ai Neptune, toujours en poisson 23 degrés, qui apporte une intuition très fine. À qui au troisième décan poisson, hypersensible, troisième décan vierge aussi, troisième décan scorpion, troisième décan capricorne, troisième décan taureau, troisième décan cancer. En ce moment, vous êtes dans des phases où le nez, le ressenti, le, le, parfois, moi j'appelle ça l'intelligence émotionnelle, très à l'écoute de ces, de ces signaux qui nous viennent de notre instinct, qui en général ne trompent pas. Je me fie toujours à mon premier feeling. J'ai appris ça avec le temps, se faire confiance au niveau de l'intuition et de l'instinct, c'est important. Et puis, euh, n'oublions et Pluton, toujours 26 Capricornes, hein, donc Pluton, bah, il, est, il est rétrograde, euh, Saturne et Pluton sont rétrogrades, on l'a vu, euh, on a normalement la paix, hein, on sait Saturne, c'est les, les, les obstacles, les retards, l'attente, etc. Mais on sait en même temps c'est la profondeur de, de pensée, donc c'est un équilibre à trouver entre les retards, les attentes, les stand-by et l'aptitude d'avoir les choses de façon plus globale, hein, plus... plus... Plus sur du long terme, plus, plus lointaine, en fait, en quelque sorte. Pluton, c'est les mécanismes archaïques de notre cerveau reptilien. Pluton, c'est le, le dieu des enfers en scorpion. C'est le, le, le dieu souterrain qu'on avait découvert, enfin, qu'on avait déjà imagé il y a plus de 4000 ans avec nos, nos éducations judéo-chrétiennes et qu'on n'avait pas nommé. C'était le dieu souterrain. On l'a découvert visuellement avec les télescopes en 1930. J'adore cette analogie hein, tardive, mais Finalement, on a trouvé, il était là, voilà, fallait, fallait le voir tout simplement. Donc, ils sont tous les deux rétrogrades, Pluton jusqu'au 7 octobre, donc c'est-à-dire qu'on a la paix, et euh, Saturne jusqu'au 11 octobre, c'est-à-dire que lui aussi, il nous laisse tranquille. Personne de sérieux pourra vous dire ce que ça va donner après le 7 et le 10 octobre, parce que c'est tellement multifactoriel qu'il faut être très prudent, il faut être plus près de la situation pour l'anticiper, mais on sait que normalement, on a une phase de répit, tous, ouf, qui est bienvenue jusqu'au 7 ou 10 octobre, voilà. Après, euh, à nous d'être intelligents. Croisons les doigts. Euh, voilà, Je vais terminer par les aspects de Mercure. Mercure, on l'a vu, c'est l'intelligence, la communication. Il y a un truc que, que j'ai pioché, c'est une citation que j'aimerais partager avec vous, liée à Mercure, parce qu'il y a un, dans le ciel en ce moment un très bel aspect entre Mercure qui est la communication et l'intelligence et Saturne qui est avant tout en verso la profondeur de pensée. Euh, j'ai piqué ça, j'ai pioché ça chez Jean Dormesson qui avait écrit « La légèreté est belle » lorsqu'elle est alliée à la profondeur. Et c'est précisément l'aspect qui se profile en ce moment, -là, cette semaine, ces jours-ci, entre Mercure, la communication, l'intelligence, et Saturne, en verso, cette profondeur de pensée. Donc tout ce qui nous permet d'aller plus loin, voir plus loin que les choses apparentes, c'est pas mal. On est dans le bon climat, dans le bon créneau. Surtout que euh, ce Mercure, ce mental, est dans le ciel conjoint solaire, la lumière, la conscience. Et il y a un autre aspect qui est formé dans le ciel, qui, qui contrarie un petit peu cette tendance-là. Mercure, le mental, l'intelligence, la communication de la fluidité forme un carré avec Neptune le flou le flou Neptune c'est le flou voilà, comme ça. Donc, j'ai deux aspects qui me protègent Mercure et un qui lui nuise un peu. Donc, le but va être, de façon très collective, de clarifier, hein, de d'y euh, voir clair. Hein. Bon, moi, j'aime bien les choses simples et pratiques. Plus on va euh, être lucide, moins on va être dans le flou des informations, plus on va essayer de comprendre simplement, positivement, tout ce qui se passe et plus ça fera avancer la situation collective. Euh, vous le savez, je suis un définitive optimiste et puis il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. Voilà. Euh, c'est un petit horoscope. On se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour les petits commentaires gentils que vous me mettez. On se dit à très vite. Merci beaucoup.